Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ça va, vous allez bien En tout cas, moi, mesdames et messieurs, sachez que ça ne va pas du tout. Les limites ont été largement dépassées. Regardez-moi ces images absolument choquantes de la population parisienne, les supporters du Paris Saint-Germain qui sont allés devant, chez le roi Neymar Junior. Vous vous rendez compte de cette dinguerie Non, là, on dépasse toutes les limites du possible les supporters du Paris Saint-Germain se sont rendus devant la maison de Neymar Junior en chantant « Neymar, barre-toi Neymar, casse-toi » Oh là là là là Mais vous savez à qui vous vous adressez Hein Non mais, le monde marche sur la tête. Le monde tourne à l'envers. Commence, le, commence, le soleil commence à nous éclairer la nuit. Non, c'est du grand n'importe quoi. Alors là, mesdames et messieurs, des supporters qui ont raté leur vocation à devenir footballeur, qui ont la haine de ne pas être sur le terrain, sont allés voir un joueur de foot pour lui dire « Ouais, barre-toi de ce club !» Mais vous pensez que le club vous appartient Vous n'êtes que supporter. Vous n'êtes que supporter. Vos places sont payantes. Hein Depuis quand un club vous appartient Et quand vous voulez rentrer dans le club, vous payez. Depuis quand un club vous appartient et quand vous voulez acheter un joueur, ça vient pas de votre poche. Calmez-vous. hein. Vous êtes supporter. Neymar n'a pas joué depuis combien de temps Et puis pourquoi on lui tombe dessus Vous n'avez pas vu le début de saison absolument incroyable qu'il a fait Vous pensez que je vous ai pas entendu vu quand Neymar avait le ballon Ouais. Au début de la saison. Et maintenant que ça va mal, vous pensez que ce compétiteur absolument incroyable, il n'est pas touché dans son ego, vexé dans son ego, de voir son équipe en train de faire du gros caca, et vous allez chez lui, hein, violation de domicile, pour crier et lui dire de se casser, non, je ne suis pas content, non, franchement, je tiens à vous dire, hein, on a les pires supporters de la planète, j'ai vu ça nulle part ailleurs, hein. j'ai vu ça nulle part ailleurs, personne ne fait ça, d'habitude, les joueurs, quand on, on vient devant chez eux, c'est pour leur demander des photos. C'est pour les harceler. Ah, salut Et là, on on va les menacer. Lui dire, casse-toi, on fait des mouvements. Des mouvements brusques. Ah non, non, non, là, je suis pas content du tout. Sachez, mesdames et messieurs, que là, là, franchement, il va falloir revoir vos, vos, vos priorités. Il va falloir revoir vos priorités. Est-ce que vous mangez à votre faim Hein Est-ce que... Dans votre vie professionnelle, tout va bien. Est-ce que au niveau familial, tout va bien? Est-ce que vos projets, tout va bien? Il va falloir revoir vos priorités, là. Donc, des adultes, hein, confirmés, vont devant la maison d'un joueur pour crier, eh, casse-toi, eh, casse-toi! Et après, vous venez critiquer les jeunes. Vous voulez critiquer la nouvelle génération Non, mais on va où On va où Oh là là, là là, là là, Alors là, mesdames et messieurs, je suis littéralement choqué. Je suis choqué. Je ne peux pas cautionner cela. Tu peux être énervé contre Neymar. Tu peux vouloir que Neymar s'en aille du Paris Saint-Germain. Mais tu vas jusqu'à devant chez lui. C'est quoi la prochaine étape Vous allez le kidnapper Hein Voilà, allez Neymar, dans la voiture, monte voilà, allez Tu vas quitter le Paris Saint-Germain. Hein Donc maintenant vous êtes des criminels, des criminels endurcis. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il a beaucoup d'oseilles, hein Quelqu'un qui a de l'argent peut payer des gens. Donc commencez à revoir vos priorités. Non, franchement, là, je suis choqué. Je suis choqué. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. D'habitude, on, quand on dit euh, les supporters sont fous, on ne pense pas aux supporters parisiens. Non, on ne pense pas aux supporters parisiens. Il y a des supporters euh, en France qui ont beaucoup plus de ferveur et beaucoup plus euh, euh, euh, comment dire de, de droit envers leur club. Donc eux, ça leur, ça leur donne la possibilité de, de, de parler dans les décisions du club. Mais au Paris Saint-Germain, votre voix elle compte pour quoi Pour Naba, pour Kechi Donc pourquoi c'est Neymar que vous allez voir C'est lui le dirigeant Hein C'est lui le dirigeant Il était là quand le Paris Saint-Germain a été éliminé non, non, non, pourquoi c'est pas devant les boutiques du Paris Saint-Germain que vous allez Hein Oh là là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc là, vous allez vous en prendre à un salarié, alors que la direction fait du gros caca? Les coachs, c'est le néant. Les les, les, les les recrues, la solaire, hein, c'est le néant. Mais c'est Neymar que vous allez voir. Oh là là, vous cherchez le buzz. Eh oui. Vous avez été euh, comment dire euh, payé pour aller faire ça. C'est pas possible. C'est de la propagande, c'est pas normal. Là là, c'est du mensonge. Vous avez tous reçu un billet pour aller devant chez Neymar et faire ce que vous avez fait parce que là euh, une personne normalement constituée ne fait pas ce genre de choses. Non non, j'ai jamais vu ça. t'attends normalement au centre de, quand il va à l'entraînement et puis tu vas là-bas et puis tu tu mais là chez lui. Dans sa chez lui. Ah mais Là, je vous le dis, il hein, n'y a plus aucun grand joueur qui aura envie de venir jouer au Paris Saint-Germain. Et ce sera avec raison. Et même les jeunes joueurs qui, qui, qui, qui pensaient que, le, que, que, que Paris, c'était un grand club, ils vont s'en aller. Parce que c'est quoi ça Qui vous a demandé de supporter le Paris Saint-Germain Vous venez d'où, vous, là, en plus Vous avez pas un club dans votre ville, là Vous allez me dire que vous habitez à côté du parc hein Vous habitez à côté du parc et depuis toute votre vie, vous avez vu que le parc joue au foot vous n'avez pas d'autres clubs auxquels vous, vous avez déjà joué Vous êtes tous des anciens joueurs du Paris Saint-Germain C'est ça que vous êtes en train de me dire Non, vous aviez un club, vous allez quitter ce club. Pourquoi vous n'allez pas euh, euh, supporter le club qui est en div 4 ou div 3 Pourquoi c'est la lumière que vous voulez Hein Vous n'avez pas des, des, des joueurs de foot dans votre entourage Allez les supporter Laissez le Paris Saint-Germain, oubliez Parce que là, c'est en train de vous faire devenir complètement malade, là.